Plus de 5 semaines à être confiné avec vos enfants qui hurlent dans l'appartement, plus que jamais vous rêvez d'aménager dans une maison individuelle et d'avoir un jardin. Mais peut-être que c'est le budget qui coince. Alors, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir non seulement devenir propriétaire de votre future maison individuelle, et en même temps, de réaliser un investissement immobilier rentable qui vous rapporte de l'argent tous les mois. Même si vous ne pensez pas avoir le budget, cliquez sur le bouton et je vous montrerai comment c'est possible.